Aujourd'hui, présentation de l'adaptation du Bébé Caddy. Tu ouvres Ouais. Et voilà, elle est ouverte. Comme tu veux, on garde un porte oui. oui. oui. oui. on n'a pas envoyé la dentelle, mais la dentelle est en train On peut, peut se rabattre et on a le, le pas et... On garde un corps normale. Voilà. normal. Il faut d'abord tirer un petit peu, parce que c'est coutureux, donc ça il faut tirer un petit coup. Oui, on va à la verticale et là, ça va se caler voilà, et on va le fermer. voilà, et un petit levier. Et là, on remonte dedans. Donc on peut l'amener déjà là, ici. Là. Là. Non, non, ça peut mal, peu mal, mais ça fait peur à Martin. Ça fait peur à moi aussi. <rire> c'est ça que j'aime bien, c'est que, que ça fait peur à Martin. <rire> Et donc, ici, ah. en fait, on nous a dit qu'il faut faire très attention à ne pas... Euh, à, les tout, bien tout, tout, à les garder bien plate. Parce que comme c'est un long enrouleur, si elle se tourne, on risque de bloquer le système. Ouais. Et alors, tu l'accroches On l'accroche ben, au point d'accroche. Ouais. Voilà Pour qu'il soit bien à plat comme oui. ça. Et alors, maintenant que c'est accroché, il ne faut pas oublier de couper le petit interrupteur ici, oui. euh, pour avoir l'effet, le cliquet, le cliquet le... Le... et donc le blocage. Ah, D'accord, quand c'est de... un cliquet, ça, ça débloque le cliquet. Oui, en fait. tout à fait. Voilà, et on l'entend, et comme ça, il ne s'est plus reculé. qu'il est fait Il est fait, <rire> il est fait. <rire> Fini <rire> Impossible de reculer, Martin. Bah, Vas-y, avance tout seul. Hop, stop. Recule un tout petit peu. Voilà. Voilà. On va descendre. Parfait, on peut éteindre. Même système que dans la Crafter euh, Voilà. Il euh, y a la ceinture. Trois euh, points à mettre. mètre. Si jamais euh, et si jamais il y a le feu ou quoi Et si jamais, oui. Euh, si, euh, si le système devant donc de, euh, pour le décharger, il faut bon, démonter tout ça derrière et puis pousser, et puis pousser truc, pour libérer le. Si jamais ça tombait en panne et qu'on n'arrivait pas à avancer la voiturette pour décrocher, euh, on a un coupe-sang. Ah, <rire> un siège en plus. Oui. Avec Il y a moyen de le faire. On sait garder le, le, le petit siège de, de droite. On sait le garder euh, en place. Là, dans les portes coulissantes, vous avez un petit filet. C'est la toute, la toute la caisse a été découpée jusqu'ici. Hein, dans dans l'Acadie normale, on, on connaît puisque c'est la même que notre ancienne, euh, à partir d'ici, le, ben le plancher vient, vient ici. quoi. Hein, ouais, ça ouais. commence à descendre ici. <rire> donc tout ça est... et Ceci en fait c est... C est... Ah, ça ce sont les supports pour la banquette. Donc pour ah, un oui, corps comme ceci. Oui, oui. C'est ça. Oui. Donc, donc au lieu d'avoir effectivement ce qui sont des clips qui normalement sont dans le plancher, tout à fait. C'est ce ah. que ça là, enfin. On Ils un ont un été reportés euh, plus bas. Quoi. Et ce qui permet d'utiliser la banquette mmh. comme on, quand on Quand c'est bien foutu, Oui. Ah. Je vais y avoir de ce côté-ci aussi. Voilà. C'est comme ça. C'est du bon travail. Avoue oui, je vous que c'est C'est l'équipement d'une euh, cabine normale. Est normale hein, oui. Mais ici, l'échappement, je crois qu'on l'entend. Ah oui, ça c'est vrai. Ça fait un peu, un peu plus ah oui. que, oui. que dans normal. On se croirait dans un avion. <rire> On est en train de faire un taxi. Les radars de recul comme je vous avais dit. Une 14 de vitesse à 10 on bien on a le star le star ben stop Pas de danger que ça cogne. Ouais. Non, non. Au contraire, euh, il, il faut parfois l'aider pour, pour parce aller jusqu'au bout. Euh, mais non, euh, des euh, venant, On, doit, si on, on va. Alors, et, exemple, on, doit, on doit commencer On doit d'abord abaisser mm -hmm. ceci. Oui. Pour que je comprenne bien. Avec... Je, en fait, je dois juste. le, bouiller. le bouiller. Voilà. Et je dois l'accompagner. Oui. Ça, ça viens, il faut ici. le. Oui, oui, et... Et oui. en fait, J'arrête. Vais... Je qu'on me risque là de se coincer les doigts, euh, mais c'est, c'est bien. Enfin, oui. je ne me suis pas encore coincé les doigts. Hein. <rire> Donc, euh, Alors après, on commence par enlever la trappe, hein, je suppose. Oui. Oui. C'est ça, oui. ça. Maintenant, je dois pousser sur le bouton. Oui. Pour déverrouiller. Et Martin, je vais pouvoir ça va pouvoir Allez. Allumer la voiture est coincée. Elle se doit. s'il essaie de reculer tout de suite, ça va rester calé. Voilà, et recule maintenant. Il roule tout de suite. Oui, oui. Il va reculer tout droit seulement. Attends, attends, attends, parce que là tu recules de travers. Au moins c'est bon. Hein. Oui. Voilà, et alors il ne faut pas le laisser aller Stop. trop loin parce que. Enfin, il peut venir à peu près jusqu'ici. Donc, il aurait pu encore reculer de 50-60 cm mais alors il est à, à fond de course et, et ça je, je ah, vous C'est euh, comme je vous avais dit tantôt l'intérieur de la Golfe pas cette vénération, ah. mais l'autre génération avant, avant le restillage Voilà.